Bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu loin des réseaux sociaux. Je ne fais pas vraiment de nouvelles vidéos parce que dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, d'ailleurs, ça bouge pas mal. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, même si je vous donne des fois quelques informations, on va dire, sur ma vie personnelle. Dans l'espace communauté, j'aime pas vraiment en parler. Enfin bref, ne vous inquiétez pas. Tout va pour le mieux et j'espère d'ailleurs que pour vous aussi. Aujourd'hui, une vidéo qui parle d'un sujet qui vous concerne tous, c'est-à-dire le code de la route et en réalité je vous explique aussi comment ça se passe réellement. Parce que je sais que sur cette chaîne il y a des gens qui l'ont pas encore passé, qui l'ont pas encore obtenu évidemment et qui se demandent vraiment ben, comment ça se passe. Vous inquiétez pas, je vous donne un maximum d'informations dans cette vidéo. Alors c'est important, restez bien jusqu'à la fin, mettez un pouce bleu si ça vous a plu et vous pouvez évidemment continuer à partager le contenu. On y va alors d'abord, si tu regardes cette vidéo, ben, je voudrais vraiment te féliciter parce que si tu passes bientôt ton code de la route, c'est très certainement que tu fais aujourd'hui moins de 5 fautes à l'entraînement. Petit conseil personnel, si tu fais vraiment au-dessus de 8 fautes, je te le déconseille fortement, ne passe pas, tu risques vraiment d'échouer. J'ai beaucoup d'élèves aujourd'hui qui passent l'examen malgré mon désaccord et qui font plus de 8 fautes et évidemment 9 fois sur 10, ils reviennent à chaque fois en salle de code. Pourquoi Parce que le niveau d'exigence est assez élevé le vocabulaire est assez soutenu et faire moins de 5 fautes, c'est déjà vraiment incroyable. Dites-vous que le jour de l'examen, vous allez être aussi stressé et forcément peut-être perdre un peu vos connaissances. Maintenant, si tu fais 6-5 fautes ou que tu as l'habitude d'être un petit peu en dessous, évidemment, tant mieux, là tu as toutes tes chances de l'obtenir. En fait, ça marche par palier. Au début, on a tendance à bloquer à plus de 10 fautes, après à 8 fautes. Parfois, on arrive en dessous de 6 et là, enfin, c'est la dernière ligne droite. Souvent, on veut passer tôt et malheureusement, on l'a pas du premier coup. Je t'invite vraiment à cerner tes difficultés, à retravailler fort avant de te présenter à l'examen. Dans les papiers que tu devras fournir, c'est très simple, il n'y en a que deux. On va te demander de prendre soit ton passeport, soit ta carte d'identité. Tant qu'à faire, il faudra encore qu'elle soit valide et non périmée. Et tu auras aussi besoin de ta convocation. Alors, soit tu dois en fait t'inscrire par toi-même si tu choisis la filière candidat libre, ou alors tu as la chance de passer par une auto-école qui, elle, s'occupera de tout, ne t'en fais pas. Tu le sais très bien, aujourd'hui, le code de la route a toujours carrément 40 questions, on te demandera de faire moins de 5 fautes, et ne t'en fais pas, c'est une rumeur, le code ne passera pas à 3 fautes ou moins, ça serait même quasiment impossible. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en août 2020, on demande aux gens de faire moins de 5 fautes, c'est pas prêt de changer. Ce qu'il faut également savoir, c'est que personne ne connaît vraiment le contenu des questions qu'il y a le jour de l'examen mais les gens qui, en auto-école, sont formateurs un petit peu comme moi, commencent peut-être aussi à avoir une certaine expérience. Et moi, ce que je fais à chaque fois que mes candidats passent cet examen, c'est que je les sonde afin de savoir un petit peu sur quoi ils sont tombés. Là où je suis d'ailleurs assez fier, c'est qu'il est rare que mes élèves passent un examen sans pour autant que l'on ait traité des questions qui pourraient découvrir le jour de l'examen. Généralement, on a traité les thèmes assez correctement ensemble. Évidemment, tout le monde ne l'a pas du premier coup. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que personne ne connaît la banque de données des questions parce que sinon ça serait trop facile. On vous donnerait à chaque fois les questions. Vous n'aurez pas à les travailler seul à la maison. Et pendant ce temps, les auto-écoles feraient tourner un maximum d'élèves en leçon de conduite. C'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pour ça, si tu as la chance d'avoir un formateur avec toi en salle de code, n'hésite pas à lui poser toutes les questions dont tu n'as pas la réponse. Ensuite, les questions ne sont pas traitées au hasard. C'est-à-dire que je vais te mettre une photo ci-dessous qui te permettra de bien comprendre. Aujourd'hui, si par exemple, tu tombes sur le thème des premiers secours, tu n'as qu'une seule question là-dessus. Quant au thème le conducteur par exemple, tu as 10 questions et celui-ci souvent est redoutable. Si on prend le thème par exemple de la législation, c'est-à-dire tout ce qui est balise, tout ce qui est marquage au sol, panneaux, règles de circulation, on en retrouvera 4 par exemple. L'idée c'est évidemment de travailler avec stratégie et de travailler ses lacunes. Maintenant laisse-moi te dire quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Aujourd'hui comment ça se passe La tablette que tu utilises a une banque de données de 1000 à 1200 questions et 40 questions sont tirées au hasard, à travers ces 10 différents thèmes. Tout ça pour te dire que ce n'est pas du hasard. Évidemment, tu tomberas parfois sur des gens qui vont te dire « Oui, mais moi, j'ai jamais travaillé et je l'ai eu, j'ai jamais fait moins de 5 fautes à l'auto-école et pourtant je suis passé, je l'ai eu. » Évidemment, ça, ça arrive, mais en réalité, ça arrive très très peu. Maintenant, comment ça se passe exactement Finalement, c'est exactement comme si tu faisais une série de codes sans avoir la correction. Aujourd'hui, il faut à peu près 20 à 22 minutes pour passer cet examen. C'est un examen vraiment très court. Tu as à peu près 30 secondes de réflexion pour pouvoir y répondre. Finalement, c'est le même principe que le QCM. Tu le sais aussi bien que moi. Tout peut pas être juste et tout peut pas être faux. Maintenant, quand tu vas te présenter dans un centre d'examen, il faut te dire que vous serez seulement 10 dans la salle d'examen, que vous aurez chacun une tablette, un casque audio et tout le monde aura des questions différentes. En réalité, aujourd'hui, c'est impossible de tricher. Il se peut aussi qu'avec certains centres d'examen, tu sois seul pendant toute l'épreuve. Maintenant que tu es dans la salle d'examen, il faut bien choisir est-ce que tu es là pour le code « voiture » ou est-ce que tu es là pour le code « moto ». Donc le choix est assez simple, ça se fait de manière informatisée. Et puis une fois que tu as passé cet examen, on va dire que tu as le résultat par mail, donc soit à ton auto-école, soit sur ta boîte mail personnelle, d'ici environ une demi-heure. Entre une demi-heure et une heure, ne t'inquiète pas, tu auras ton résultat qui soit favorable ou pas. Maintenant j'espère aussi que parmi la banque de questions que tu as eues, tu ne t'es pas précipité et tu n'as pas fait comme parfois, à l'entraînement où tu as répondu très vite A, B, C ou D, etc. Et qu'à un moment donné à la correction, tu t'es dit finalement merde, je le savais, et pourtant j'ai répondu trop vite. Parce que là, c'est dommage, tu n'as plus le droit de faire des regrets. Petit conseil, prends le temps de répondre, c'est super important. Et puis maintenant que tu viens d'obtenir ton résultat, si tu viens de l'obtenir, tu as toutes mes félicitations, c'est vraiment très bien. Attention, maintenant, tu vas passer à l'épreuve pratique, c'est-à-dire qu'avant ça, tu dois te former à la conduite, et honnêtement, le code, c'est pas toujours la partie la plus simple. Beaucoup d'élèves disent aujourd'hui, j'ai le code, Maintenant, ça va être facile attention ce sont des épreuves qui sont liées évidemment mais ce sont des épreuves vraiment compliquées. la preuve en est je vous le dis souvent c'est que n'importe qui qui doit passer aujourd'hui une de ces deux épreuves vous dira si je le repasse aujourd'hui je ne l'aurai pas ce qui est vrai c'est du travail si maintenant tu viens d'échouer je sais exactement ce que tu ressens tu es profondément triste et je peux le comprendre maintenant ce que tu as envie de faire c'est certainement de vouloir repasser tout de suite mais un petit conseil si tu as échoué c'est bien qu'à un moment donné tu as des lacunes quelque part et de voir est-ce que tu as fait une faute de trop ou est-ce que au contraire tu as plutôt 8-10 fautes et à ce moment là ça nécessite un réel travail essaye de voir les thèmes sur lesquels tu t'es le plus trompé de manière à pouvoir renforcer ces connaissances là repasser l'examen mais pas tout de suite ne fais pas l'erreur de vouloir repasser demain matin par exemple retravaille ça repasse et cette fois ci fais péter l'examen voilà tu sais maintenant comment se passe l'examen du code de la route si tu l'as déjà passé et que tu l'as obtenu félicitations et si tu dois le repasser bientôt c'est pas grave ça arrive de louper le le plus important, comme je le dis souvent, c'est de faire de son mieux. Partage cette vidéo à un ami qui pourrait bientôt passer cet examen s'il ne sait pas trop de quoi il s'agit ou s'il ne sait pas trop tout simplement comment ça se passe. Et nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À plus les gens